Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la généalogie partie 2 des orques et nous allons attaquer du coup la présentation des différents clans orques avec pas moins de 14 clans mesdames et messieurs donc tenez-vous bien, il y a beaucoup de vidéos qui sont euh, en annexe alors cette vidéo là est l'annexe bien sûr bah, la partie 2 de la généalogie sur les orques évidemment mais bien sûr étant donné que Warcraft euh, à la base le jeu s'appelait Orcs and Humans il y a beaucoup de choses à dire sur les orques et euh, d'ailleurs dans ce qu'on a à dire ça fait 14 clans, ça veut dire 14 noms de clans, ça veut dire aussi des couleurs, ça veut dire aussi des chefs de clans Donc il y a beaucoup de choses à retenir, je vous invite bien entendu à jeter un oeil dans la description puisqu'il y aura pas mal de vidéos qui vont, vous, si vous voulez compléter vos connaissances sur, le, sur, sur, sur les clans orques tout simplement Vous avez les vidéos sur Warcraft 2, vidéos sur Warcraft 3, euh, généalogie sur les orques partie 1 vous avez la vidéo sur les maîtres lames et le clan Burning Blade en particulier. Peut-être qu'à terme je sortirai des vidéos sur chaque clan. Ça me plairait, mais ce n'est pas l'urgence. Il y aura aussi des vidéos qui ne sont pas encore dispo. Mais peut-être que quand vous allez regarder cette vidéo, elles seront dispo. Sort le jour du dragon, le chef de la rébellion, etc. Donc il y a beaucoup de vidéos en complément. Donc checkez la description. Et Merci à Eva d'ailleurs qui m'a beaucoup aidé pour cette vidéo. Et qui a également fait tout ce qui est bibliographie. Donc moi j'ai plus qu'à copier-coller dans la description. Et ça j'adore. Donc on va revenir là-dessus. Et je pense aussi. Parce que je sais qu'il y en a qui pensent que je suis un, un aigri de merde. Euh, je vais être particulièrement aigri sur certaines parties de cette vidéo. Pourquoi Eh bien parce que vous allez voir que le lore euh, des orques a été pas mal saboté euh, par Blizzard à une époque. Et donc il euh, bah, y, y a des moments où on va, on va, on va devoir euh, casser des crânes. Quoi. Mais je ferai aussi du positif. Parce que le lore des orques est très intéressant. Et euh, tout pas... il y a encore du bon en ce monde Monsieur Frodon. Évidemment. Donc voilà. On va être quand même assez sanguinaire parce que malheureusement les orcs ils ont pris ce qui est le pire aussi dans World of Warcraft. Commençons par un petit rappel. Commençons par un petit rappel. L'histoire des clans que je vais vous faire, c'est les clans de nos orcs à nous. Pas les clans des orcs alternatifs de World of Draenor, tout ça, tout ça. Mais, parce que c'est toujours compliqué avec World of Draenor, certains éléments de World of Draenor ont été intégrés dans le canon. Et maintenant que j'ai fait une vidéo sur le canon et les Redcon, vous savez ce que c'est. Certains éléments de Warder ont été rajoutés à des clans normaux Mais ce ne sont pas ces clans là, ne sont pas nos clans orcs. Donc on va pousser ça, pour le rappel c'est important euh, Sachant d'ailleurs que certains points du coup se rejoignent comme je le disais euh, Mais donc certains sont devenus similaires et autres je, je vous en reparlerai avec le clan notamment de la, de la main brisée, les Chatredens. Euh, mais en plus de ça il y a également à World of Draenor des grands affronts, des grands crachats qui ont été faits à l'histoire de certains clans. Même si c'est parallèle et du coup bon, pour dire, bon, on pourrait dire on s'en fout, en fait certains clans c'était dans ADN, leur ADN, leurs caractéristiques pour les différencier des autres clans, bah, on leur dit, bah, je sais pas, ils bouffent du, des, des, des, des haricots verts par exemple. Et bah, en fait à World of Draenor, vous avez par exemple le clan Burning Blade, le clan de la lame euh, qui est connu pour sa grande particularité, c'est quoi C'est qu'ils n'ont pas de chef. Et eh bien à, Burning, à World of Draenor qu'est-ce qu'on fait On met des chefs des chefs, femmes, parce qu'ils ont sinon, c'est quasiment que des mecs, donc il faut mettre des femmes. Ouais, mais en fait, la particularité de ce jeu, clan, c'est qu'ils n'ont pas de chef. Donc pourquoi mettre des chefs hein Un peu con quand même. Euh, c'est pareil, les couleurs de clan. J'y reviendrai aussi, on fera une vidéo sur World of Draenor qui sortira dans l'année, normalement. Vers la fin de l'année, je pense, mais qui sortira dans l'année, parce qu'on a mis stop en arrière aussi. Mais avec la chaîne du Razor, on a dû attaquer des trucs sur World of Draenor, et c'est incroyable. Mais euh, eh bien, les couleurs, si vous regardez World of Draenor, le logo d'ailleurs est marron. Et c'est très terne, comme pour les orques c'est très très terne en hein, World of Draenor, c'est noir, blanc et, et surtout marron, marron, teinte de marron, plein de teintes de marron. C'est un peu dommage parce que les clans orques, bah, comme je vous les ai montré, ils ont des couleurs. Mais bon. Donc pour revenir sur ce que je disais, euh, on va parler de notre timeline à nous, de nos clans orques à nous. Petit point également sur nos clans orques à nous avec ce très joli visuel, nous allons rappeler que donc, on va aborder 14 clans principaux. Ce sont les principaux clans orques, il y en existe d'autres, mais qui sont généralement très mineurs. Et même dans les 14 majeurs, vous avez quand même des clans mineurs dans le lot, mais ce sont des, des clans mineurs, des clans majeurs en fait. Hein, J'espère avoir été clair là-dessus. Euh, donc, on rappelle aussi le chef, euh, chaque clan a un chef, sauf le clan Burning Blade évidemment, mais chaque clan a un chef. Et le chef de tous les clans s'appelle le chef de guerre. Petit rappel peut-être euh, qui semble con, mais euh, important malgré tout. Euh, on nous dit d'ailleurs à World of Warcraft Vanilla, donc j'ai fait une vidéo également sur Vanilla, on rappelle aussi qu'avec la horde de Thrall, après la troisième guerre et au début du coup de World of Warcraft Vanilla, Thrall ayant reformé la horde, etc. aux côtés des taurennes et des trolls, Thrall, c'est dans le manuel de Vanilla, c'est toujours canon, mais toujours c'est le problème de Vanilla, c'est qu'ils disent des trucs et l'inverse en même temps. Le système de clan est terminé à Vanilla. C'est ce que nous dit le manuel de Vanilla, ça n'a pas été décanonisé depuis, etc. Le système de clan dégagé. Mais pourtant, le système de clan est dégagé à World of Warcraft Vanilla, donc au début de World of Warcraft. Mais pourtant, vous avez le clan Warsong, donc le clan Chant de Guerre, vous avez le clan Burning Blade, le clan La Mardante. Vous avez les Redens, donc les mains brisées, les Twilight Hammer, les Dragon Maw, les Blackrock, blablabla... Et eh bien ça permet bien sûr, évidemment c'est plutôt pratique parce que d'un côté ils sont ils n'existent plus mais de l'autre ça vous permet de monter des réputations du côté horde, hein, les, les, les loups de givre, les champs de guerre, tout ça, tout ça, donc c'est quand même vachement pratique. Et puis bon, eh on a des voleurs, eh ben il nous faut peut-être des voleurs, Ah bah boum, Chatreden l'a m'a brisé. Donc, ce qui est génial avec Ovania, et là vous allez comprendre un peu certains trucs, c'est que on nous dit que d'un côté ça n'existe plus, et de l'autre, bah ils sont là en fait. Donc c'est quand même formidable. C'est un, une vieille volonté mais qui est un petit peu dommage. Et on va commencer par le clan. Quand on doit parler clans orc, le premier, on est obligé d'y venir, de passer par celui-là. Le clan Blackrock, le clan Roche Noire en français, qui est tout simplement le plus gros et le plus important clan de la horde. Et de, j'ai envie de dire de des Hordes. Parce qu'il y en a plusieurs des Hordes. Au final, vous avez la Horde jouable que vous connaissez, qui a commencé avec un chef de guerre qui faisait partie du clan Blackrock, à savoir Blackhand, main noire, qui est le premier chef de guerre de la Horde, à savoir celui qui a pour la première fois uni les clans, et ensuite, eh bien, son successeur, celui qui l'a déposé, c'est Orgrim Doomhammer, Orgrim marteau du destin, c'est tout simplement aussi un Blackrock. Donc là, ça fait déjà les deux premiers chefs de guerre de la Horde, ce sont des Blackrock. Et c'est pas terminé parce que Blackrock étant un, un clan extrêmement grand eh bien on a eu d'autres, euh, euh, la, la horde par exemple, qu'on appelle la horde noire, j'y reviendrai un petit peu après, eh bien la horde noire est menée par des anciens membres du clan Blackrock, donc c'est monstrueux. On a également la horde démoniaque, eh bien c'est du Blackrock, donc on y reviendra juste après. Donc beaucoup d'orques connus sont des Blackrock, j'en ai parlé, Blackhand, Orgrim, nous avons également, bah, on vous a mis un or que vous connaissez normalement, hein, Sorfang ou Sorcrow en français, donc Varok, mais Varok, bah, il a des enfants et des frères, notamment Broxigar que vous connaissez, eh c'est également un Blackrock. Dranosh, le fils de, de, de Varok, Sorfang, eh c'est un Blackrock. Donc vous, vous connaissez probablement aussi Etrig, Etrig le dépressif, et eh bien Etrig est un Blackrock, donc le Blackrock en gros par exemple si vous faites un orc et vous que vous intéressez pas trop au RP, au jeu de rôle personnel etc que vous n'êtes pas imaginé une histoire pour votre perso, bah, il y a 60 à 70% de chances que ce soit un Blackrock, ils sont tellement nombreux et à l'heure actuelle leur couleur d'ailleurs est confondue avec la horde pour vous montrer à quel point l'histoire de la horde et du clan Blackrock est, est, est, est, est enfin, étroitement liée, c'est tout simplement que la couleur de l'Ordre, c'est le rouge et c'est le couleur du clan Blackrock. Ce qui est d'ailleurs drôle parce qu'à World of Draenor, bah, ils sont jamais rouges, les Blackrock. Et comme ça s'appelle Black, bah, ils sont noirs dans World of Draenor. <rire> Pardon. Euh, du coup, leur couleur, leur symbole, c'est tout simplement une montagne noire. Pourquoi bah Blackrock et la montagne noire, c'est... Euh... Alors, évidemment, il a fallu re revoir ça, etc. Parce que bah, le Mont Blackrock, il existe en Azeroth. Or, les Orques viennent de Draenor, hein, comme vous l'avez vu avec la partie 1 de la généalogie. Du coup, c'est expliqué que c'est vivent dans les montagnes à la base, et que ce sont eh bien, des grands euh, artisans de la guerre. Donc ce sont des grands guerriers, ils forment les armées principales de la horde, mais en plus de ça, ce sont des grands forgerons, grands artisans, etc. Et du coup, ils fabriquent tout ça. Mais les Blackrock ont une autre particularité aussi, qu'on a pas mal oublié avec le temps euh, sur les, les Orcs, ce sont tout simplement que ce sont des chevaucheurs de loups, et pas, et pas n'importe quelle couleur, des loups noirs ce sont les chevaucheurs de loups noirs, et ça a été pas mal oublié avec le temps, mais à la base c'était eux qui formaient les chevaucheurs de loups d'ailleurs de la première guerre. Il y a eu beaucoup de pertes lors de la première guerre, à cause des che les chevaucheurs de loups en ont pris plein la gueule, puisqu'ils étaient en première ligne, mais euh, ils sont, on a un petit peu oublié cet aspect-là, notamment World of Draenor ne, ne met pas du tout accent sur les chevaucheurs de loups, préférant, privilégiant ça à d'autres clans, et on le verra, Dès Warcraft 2, certains clans justement ont la particularité d'être des chevaucheurs de loups, mais à la base c'est le clan BlackRock qui est connu pour ça. Black par exemple, chef du, le premier chef du clan Blackrock, Rock, est, enfin le premier chef de guerre plutôt je devrais dire, est un grand chauffeur de loup au final. Donc voilà, ça c'est pour un petit rappel. Et il y a du coup des euh, Blackrock Donc comme on l'a dit qui forment la Horde principale Et vous avez toujours des Blackrock dans notre Horde hein, ils sont, En fait les Grunt et les Orcs principaux sont quasiment tous des Blackrock En fait que vous connaissez Puisqu'ils ont été libérés des camps d'internement par Thrall Mais certains n'ont jamais rejoint les camps d'internement Et ont, ont réussi à survivre et à, à ne jamais être attrapés par l'Alliance On le verra juste après qui ont rejoint la Horde Noire Et enfin il y a des Orcs qui se sont libérés des camps d'internement Mais qui sont restés fidèles aux démons et c'est les orques du clan Blackrock que vous affrontez à Warcraft 3 avec l'Alliance dans la campagne humaine avec Arthas et Uther et que vous réaffrontez dans la campagne mort-vivante avec Arthas et Kel'Thuzad. Bien ça, ce sont des Blackrock. En fait, les Black Blackrock sont tellement nombreux qu'ils ont limite fondé trois petites hordes à eux <rire> et que du coup, bah, Trale est en entouré de pas mal de généraux orcs. Encore une fois, Sorffanguiatrix, ce sont des Blackrock et ils ont pas la peau blanche. Du coup, on va pouvoir attaquer un clan qui est très très proche des Blackrock et qui... je vous en ai parlé. La Horde noire, tout ça, tout ça, c'est le clan Black Tooth Green, à savoir le clan Rictus de Noirdent Alors. Euh, peut-être que ça ne vous dit rien, peut-être que ça vous dit quelque chose. Le clan Black Tooth Green, c'est tout simplement donc la couleur, c'est le noir, black. Mais hein. Vous allez me dire Blackrock, ils ne sont pas noirs. Et en fait, ce sont des Blackrock à la base, les Black Tooth Green. Mais c'est en fait un sous-clan qui est né de certains membres du clan Blackrock qui ont fondé leur propre clan, à savoir les fils de Black End, les fils de main noire, à savoir euh, Mame et Dalrend, ou Ren, la plupart des gens l'appellent Ren, mais c'est Dalrend son vrai nom. Donc Dalrend et Mame Black End, qui sont les fils de Black End, de main noire. Ils ont fondé euh, ce clan et au final eh bien eux justement sont connus pour justement les chevaucheurs de loup noir et leur grand rite de passage c'est de se briser une dent, de s'arracher une dent, d'où le nom les Rictus de dents, parce que quand ils sourit, il y a une dent en moins. Donc c'est un rite de passage chez les euh, Blacktooth Green, et les Blacktooth Green ont été très importants, c'est un clan qui est petit mais un clan d'élite et un clan très très important pendant la deuxième guerre puisque c'était le bras armé je dirais d'Orgrim d'Oumamur pendant ces euh, différents conflits. Et le clan Black -to Green est notamment connu pour avoir eh bien détruit les clans de Gul'dan et de Cho'Gal sur les îles brisées et c'est également eux qui après la capture d'Orgrim et la défaite de la Horde d'Orgrim et ensuite la défaite de la horde de Ner'zhul. et eh bien ils vont choisir que leur heure est venue, c'est leur moment et ils vont créer ce qu'on appelle la horde noire et quand Thrall libère les orgues du camp d'internement, eux ils restent hostiles à la horde de Thrall et ils forment leur propre horde de côté. Ils sont rejoints par des ogres, ils sont rejoints par des trolls des forêts et surtout ils sont manipulés par Deathwing et Nefarian, hein, donc Eldemort et Nefarian qui sont des dragons noirs et qui choisissent de, pour ça aussi la horde noire, et qui choisissent de les manipuler un petit peu dans l'ombre. Donc ça c'est assez important Autre point Autre point qui est extrêmement important à mes yeux Et eh, ça a tellement été gommé par Blizzard Qu'aujourd'hui beaucoup de gens confondent ces deux clans Les orques que vous avez au Mont Blackrock à l'heure actuelle Donc au Mont Roche-Noir La plupart des gens se disent Bah il y a marqué Oc Blackrock Donc c'est des Blackrock Eh bien non Ce sont des Black to Green Et vous allez dire Quoi Mais pourtant ils ont Ils ont les couleurs rouges etc Leurs toits sont rouges C'est des Blackrock Eh bien non Ce sont des Black to Green euh, encore une fois, Mame et Dalrend sont les chefs du clan Black Tooth Green, pas du clan Blackrock. Rock. Clan Blackrock, Rock, bah, la plupart sont repartis Actral. Certains membres du clan Blackrock ont rejoint le clan Black Tooth Green pour, pour rejoindre la Horde Noire. Le truc, c'est qu'en fait, Blizzard s'est dit, le clan Black Tooth Green est moins connu que le clan Blackrock. On a détruit les clans, justement, dans l'idée à Wovania. Mais Blackrock c'est quand même un clan super connu des joueurs, donc on va le faire. Et c'est pas pour rien que vous avez le village de Black toothgreen Green au pied du Mont Blackrock, qui est l'un des villages très importants, parce que c'est le clan Black toothgreen Green en fait. Et c'est pour ça aussi que par exemple, les orques Blackrock qui vont rejoindre Garrosh à Mist of Pandaria, notamment Malkorok etc, et ben en fait c'est pas des Blackrock. C'est des Black Tooth Green Alors vous allez me dire, oui mais à la base, comme c'est des Black Rock et qu'ils ont, ont formé leur propre clan, on pourrait dire que c'est un peu des Black Rock. C'est vrai, à la base c'est des Black Rock. Mais si tu choisis de faire un nouveau clan, c'est pas pour dire, ah bah en fait on est les... <rire> Donc ce sont des Black Tooth Green. Et le problème c'est que Blizzard a un peu passé ça sous le silence et qu'aujourd'hui bah, c'est tellement confondu que les gens ont oublié l'existence de ce clan. C'est aussi mon devoir dans cette vidéo de le rappeler. Donc ce sont des Black Tooth Green. Et les Black Rock, bah, Sorfang est un Black Rock. Et après, quand ils essayent de dire « Oui, mais... <rire> » Et ça, c'est vraiment triste, d'ailleurs, que ce clan soit pas... Enfin, je veux dire, le, le clan est noir, il s'appelle la Horde Noire. Quelle connerie de dire que c'est des Black Rock. Mais bon, tant pis. Euh, du coup, attaquons avec un autre clan extrêmement connu des joueurs, cette fois-ci. C'est le clan Frostwolf, le clan Givre. C'est un clan qui est spécialisé dans la reconnaissance, ce sont des très bons trappeurs euh, qui forment donc souvent de très bons éclaireurs et autres, et qui est aussi connu pour la domestication des loups et leur rapport à la nature, notamment à l'égard du chamanisme. Ce ne sont pas les plus grands chamans, euh, même si bah, maintenant les Frostwolves, j'y reviendrai après, sont aussi connus pour ça. A la base, c'est juste que les france-wolf sont très proches de la nature, sous toutes ses formes, euh, que ce soit les animaux ou que ce soit la nature dans les éléments et autres, ce qui fait qu'ils sont aussi connus pour le chamanisme. En tout cas, ils font partie de la Horde lors de la, ce qu'on appelle l'ascension de la Horde, donc à savoir la montée en puissance de la Horde, Blacken qui unit les clans. Le clan Frostwolf fait partie de ces clans-là et va commencer à foutre sur la gueule avec les Draenei. Donc, dans la guerre entre les Orques et les Draenei, les Frostwolf ont participé au génocide des Draenei. Les Frostwolf, attention à ça, quittent la Horde au début de la première guerre. À ce niveau-là, le film. Même s'il n'est pas canon, on vous montre, enfin, il, pas canonique, il ne rentre pas dans le canon, il vous montre quand même un petit peu ces aspects-là. Mais les Frostwolf ont participé au début de la première guerre et ils seront dégagés euh, par Guldan, le chef du Conseil des Ombres, j'y reviendrai après, qui, a, qui est tout simplement celui qui contrôle un petit peu Black End en sous-main. Et il voit d'un mauvais oeil les Frostwolf qui, qui rejettent euh, vraiment les démons et du coup qui pourraient être une menace pour le pouvoir de Guldan. Donc, Durotan, le chef du clan Frostwolf va être exilé avec sa femme Draca et qui est enceinte d'un petit petit garçon qui s'appellera Tral, plus tard, que vous connaissez sous le nom de Tral, et eh bien ces deux là sont exilés avec leur clan et ils iront eh bien, migrer vers le nord en exil et ils iront se trouver un refuge dans les montagnes d'Alterac, dans certains, certains monts ou tout simplement certains, certains pics Qui sont tellement peu accessibles Qu'ils bah, ne seront jamais euh, emmerdés en se mettant là-bas euh, J'en reparlerai dans le chef de la rébellion Donc c'est le clan de Thrall Mais c'est également le clan de Nazgrel J'y reviendrai aussi sur ce personnage là Et peut-être un orc que vous connaissez aussi C'est Drektar Quand euh, la plupart des chamans orcs sont devenus des démonistes Sont devenus des nécrolithes démonistes Donc bah, tout simplement des warlocks Et eh bien euh, les Frostwolfs Sont restés un petit peu les derniers pratiquant des ch euh, du, ch enfin, du chamanisme. C'est pas les seuls, il y en a d'autres, j'y reviendrai, mais ils sont principalement connus et du coup maintenant la plupart des chamans qui euh, sont tout simplement dans la horde actuelle ont été formés par des Frostwolf et notamment c'est Drektar qui a appris le chamanisme à Thrall. Donc la plupart des, des chamans orques actuels ont été enseignés, ont, ont appris le chamanisme grâce à Tral et aux Frostwolf. Donc, euh, Drektar, vous le connaissez normalement avec. Euh, donc, c'est Drektar qui est le chef actuel du clan France Wolf. Alors, sur le papier, c'est Thrall. Mais comme Thrall est chef de guerre, euh, bah, au final, euh, le clan est dirigé plutôt par Drektar. Mais Drektar étant très très vieux, il est possible qu'il meure et que quelqu'un prenne la relève plus tard. On y reviendra après. Autre clan extrêmement euh, connu, c'est le clan Dragon gueule Gold Dragon, qui a également rejoint la Horde très vite et qui sont connus pour, tout simplement, dompter des animaux sauvages et chasser. Ce sont des grands chasseurs, des maîtres des bêtes et autres. La force de ce clan, c'est d'avoir réussi à dompter des créatures volantes. Ça commence par les Rilak sur Draenor, et ça va continuer avec d'autres animaux, mais ils sont surtout connus pour avoir réussi à dompter des dragons, et pas n'importe quel type de dragon, les dragons rouges. Ce sont également, c'est suspecté que ce soit également les chevaucheurs de Wyvern de Warcraft 3, j'y reviendrai aussi peut-être un petit peu après. Euh, donc sous le commandement de leur chef zulu Ed, euh, ils vont rejoindre la Horde de Black End, quand il y a le changement de pouvoir à Korgrim, ils restent fidèles à Orgrim et ils vont lui fournir d'ailleurs la plupart des dragons. Et un autre dragon mot très connu c'est Necros, Necros qui va tout simplement être celui qui contrôlera l'âme du dragon qui Permettra de contrôler justement Alexstrasza, la reine des dragons rouges, et qui va pondre, etc., tous les petits dragons, et qui serviront de bête de guerre pour les orques. Donc, ils font partie de la horde de Thrall, on le sait, puisque euh, on le sait d'ailleurs. Plusieurs, plusieurs sources, mais ils ont été capturés, j'y reviendrai dans le jour du dragon, dans la vidéo sur le jour du dragon, mais ils ont été capturés et ils ont été rejoints la plupart dans le, des dans camps d'internement. Quand ils ont été libérés par Tral, bah ils, ont, ils ont rejoint sa horde hein, tout simplement et c'est pour ça aussi qu'il est très très très fortement supposé, mais ça n'a jamais été texto dit, que ce sont eux les chevaucheurs de Wyvern à la base et certains ont réussi à fuir ou sont restés du côté de Drainer et c'est pour ça que vous les retrouvez en tant qu'ennemis à Burning Crusade, puisqu'ils ont rejoint la horde, la horde. Euh, donc ils ont rejoint les Illidari, ils servent Illidan, donc vous avez notamment le chef, Zuluède, qui est un chaman, qui n'est pas devenu un démoniste contrairement à Necros, et d'ailleurs qui est le seul à avoir la peau verte encore, alors que tout son clan est rouge, donc vous le trouvez à Burning Crusade et vous le tuez, et à Cataclysme ils reviennent avec certains Dragon Maw qui sont restés neutres, qui n'ont pas rejoint l'ordre de Thrall ni la, ni la gangrode euh, d'Illidan et qui vont eh bien, être dans leur coin sauf qu'ils vont avoir du mal et certains vont rejoindre la horde noire du coup d'Alrein de, des Mame et d'autres vont rester encore indépendants et finalement leur chef Zayla euh, rejoindra tout simplement Garrosh pendant les événements de Cataclysme à sa mort à World of Draenor et eh bien c'est un nouveau on nous connaît le nom du chef du clan Dragonmaw, il s'agit de Gorfax aucun rôle très important pour le moment à jouer. Et c'est bien dommage. Et j'y reviendrai aussi après. Donc, pour revenir sur les Dragon Maw, au final, euh, ce clan-là a quand même pas mal marqué l'histoire de, de Warcraft dans leur lien avec les dragons et autres. Mais On voit qu'ils ont servi beaucoup de maîtres différents. Donc c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. On va parler d'un clan qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel j'ai déjà fait une vidéo. Donc je vous laisse aller la voir si vous voulez plus de détails. Et j'y reviendrai bientôt dans la troisième partie de mes vidéos sur les classes. C'est tout simplement le clan Burning Blade Qu'on appelle Lamardante en français Qui a été traduit de plein de manières Donc il va falloir débunker un petit truc sur le clan Burning Blade Mais avant, sa couleur principale est le orange D'ailleurs je ne l'ai pas dit Mais euh, c'est vrai que j'ai oublié de le revenir Parce que pour moi ça me paraît, enfin, c'est marqué hein, Mais Frostwolf c'est bleu évidemment Et euh, les Dragon Maw. Malgré ce qu'on pourrait croire Leur couleur c'est le blanc C'est aussi pour ça que du coup à cataclysme Ils leur ont mis la peau blanche, ça, tout ça appartient Mais du coup c'est la couleur blanche Et ce qui est un peu dommage d'ailleurs aussi C'est que des fois on les voit un peu en noir ce qui aurait été intéressant, c'est de les mettre noir et blanc avec les épaulettes de dragon noir, etc. Mais bon, tant pis. Euh, du coup, le clan Burning Blade, qui est connu pour sa couleur orange, et eh bien, ce sont à la base des clans... C'est un clan d'orques complètement pété, complètement fou, complètement... Taré, c'est un clan de berserker orcs qui sont connus pour la gladiature, hein. ce sont des gladiateurs très forts et ce sont des, des, des grands fous. Euh, la plupart des orcs sont pas forcément des nomades, certains sont nomades, le clan Burning Blade lui est connu pour justement son côté nomade. Et c'est également, ça, la grande particularité du clan, contrairement à tous les autres clans, c'est qu'ils n'ont pas de chef. Alors la plupart des clans aujourd'hui n'ont plus de chef parce qu'on les a butés, euh, j'y reviendrai aussi après, mais le clan Burning Blade lui n'a jamais eu de chef. Ils sont tellement tarés, ils sont tellement bourrins qu'ils n'ont pas de chef. Et quand ils vont boire le sang de Manoroth et qu'ils vont servir les démons à Gul'dan, eh bien le clan Burning Blade va devenir assez taré. C'est pour ça ce côté feu sur la lame, c'est qu'ils qu ont, ils vont vénérer les démons comme des dieux et ils vont verser le sang en leur nom. Donc ça va devenir des grands exécuteurs, des grands tarés, euh, les grands bourreaux de la horde. Mais ils sont tellement tarés que, euh, au final il va falloir les mettre sous surveillance parce que sinon, eh bien... On Sinon, ils vont sur le champ de bataille et ils sont impossibles à commander. Donc, End et Orgrim, qui continuera là-dessus dans, dans, dans la continuité, va attacher au clan Burning Blade des ogres qui vont un petit peu tempérer leurs ardeurs à certains moments et les garder sous contrôle parce que sinon, ça serait la merde. Euh, ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs lors de la bataille du clan Black, la, non, pardon, pas du clan Black Rock, lors de la bataille de Blackrock à Warcraft 2 au moment de la grande défaite d'Orgrim Doomhammer au pied du Mont Blackrock, au, au pied du Mont Roche-Noir et eh bien lorsqu'Orgrim perd et est défait la, la Horde se rend, quasiment toute la Horde se rend ou alors fuit et il y a un clan qui ne se rend pas, c'est le clan Burning Blade, qui va être quasiment massacré jusqu'au dernier, parce que justement, ils refusent de se rendre. Ils sont complètement fous de rage, ils sont complètement berserker, et du coup, ils vont être massacrés, notamment par Uther et ses paladins, qui vont quasiment, euh, eh bien, éradiquer le clan Burning Blade. Finalement, il y aura quelques survivants qui vont être mis en camp d'internement, et tous les orques vivent très mal cette période du camp d'internement que je narrais dans la vidéo sur le chef de la rébellion. Mais certains orques... Euh... Bah, les, les rares survivants du clan Burning Blade, quand ils vont se libérer du camp d'internement, vont tout simplement eh bien, se réhabiliter, notamment grâce au chamanisme de Thrall et des Frostwolf, et ils vont faire corps avec cette nouvelle philosophie, et ils vont l'intégrer à leurs arts martiaux et vont devenir ce qu'on appelle les maîtres lames, le maître l'âme avec le côté chamanique et tout simplement ce respect de la vie, ce respect de la nature, cette amélioration euh, de soi qui enfin, travaille sur le corps etc, mais je reviendrai sur la catégorie, sur la, dans la vidéo sur les classes sur le maître l'âme mais voilà, et attention ce nom a été également utilisé en tant que cultiste de la, Lég de la Légion Ardente, ce ne sont pas... Alors c'est la Searing Blade qui est parfois traduite lamardance ou également Burning Blade en, en anglais aussi. Hein, c'est pas une erreur de localisation parce que même en anglais il y a l'erreur. Par exemple, Neru Fireblade, la Fireblade n'est pas la Burning Blade. C'est très compliqué mais en gros c'est un culte démoniaque qui reprend des assets du, de la, la Lamardance, donc Burning Blade. Mais Neru Fireblade, hein, le chef de la Lamardance, enfin euh, du de la lame en feu, la lame enflammée, la Searing Blade, tout ça, tout ça, la lame brûlante, et eh bien ce n'est pas, parfois c'est traduit Burning Blade ou la ardente aussi, mais ce n'est pas le clan de Maître Lame. Et au final le clan de Maître Lame, et eh bien aujourd'hui, euh, on en voit, que, parfois il y a quelques petits échos, quelques petits clins d'œil, mais à l'heure actuelle ce clan a été très peu utilisé par Blizzard, probablement pour les utiliser un jour, et c'est pas plus mal, plutôt que de n'en avoir rien fait. Et on va pouvoir attaquer maintenant un clan que j'ai un petit peu évoqué avant, c'est le clan de Gul'dan, le clan Storm River, sa couleur c'est le bleu, c'est le clan le plus récent des 14 que je vous liste. Pourquoi Parce qu'en fait Gul'dan n'avait, on y reviendra après, Gul'dan fait partie d'un clan à la base qui est le clan Shadow Moon, qui est le clan Ombre Lune, je décrirai après. Mais au final Gul'dan, il a très vite... Il est très vite sorti de cette politique de clan pour former le conseil des ombres. Ce n'est pas un clan à part hein, le conseil des ombres, c'est juste un ensemble, un, tout simplement l'idée c'est que c'est un conseil de démonistes, un conseil de warlock, donc de nécrolites et de, euh, de démonistes qui vont tout simplement eh bien, essayer de diriger un petit peu la horde dans l'ombre, dans le dos pour essayer d'assouvir leur, leur soif de pouvoir, etc. Et Gul'dan, du coup, quand il dirige le Conseil des Ombres, n'est pas, pas affilié à un clan en particulier. Lorsqu'Orgrim prend le pouvoir pendant, entre la, pendant la Première Guerre, il va détruire tout simplement le Conseil des Ombres, il va massacrer ses membres pendant que Gul'dan est dans le coma. Je vais essayer de voir la vidéo sur Warcraft 2 pour plus de détails. Et au final, quand Gul'dan se réveille, Orgrim lui dit bah, « Le Conseil des Ombres, c'est terminé, mon coco. J'ai besoin de toi, parce que sinon je t'aurais massacré comme tous tes potes. » Donc." j'ai encore besoin de toi, maintenant je te laisse fonder un tout petit clan, qui sera le clan Stormriver, donc les foudre-guerre, qui est parfois traduit également les, euh, les tisse-foudre. Et au final, avec ce clan-là, tu vas m'aider à, à gagner la guerre, parce qu'on a besoin de toi. Et au final, eh bien, le clan Stormriver sera assez important, puisque c'est un petit peu le nouveau conseil des ombres, euh, sauf que il a, Guldan est et surveillé de près bien sûr et au final ce clan sera quasi exterminé parce que bah, comme prévu il trahit Orgrim Doomhammer pour se rendre sur les îles brisées et c'est là que le clan Storm River sera quasiment anéanti et les derniers restes du clan Storm River, du coup ce sont soit des morts vivants, soit euh, des, ce qu'on appelle le culte de la rive noire qui sont tout simplement des, des, des survivants du clan storm river qui ont fondé leur nouveau conseil des ombres c'est le conseil des ombres de wish hein. c'est le conseil des ombres la contrefaçon du conseil des ombres qui sera lié à pas mal de quêtes de démonistes et autres à vanilla et à cataclysme et enfin ce que j'ai appelé la lame brûlante que je vous ai évoqué un petit peu avant euh, qui est en gros le culte de la rive noire mais version autre c'est un petit peu des restes des, des restes du clan storm river et enfin drag -Tool, que vous voyez justement aux îles brisées qui n'aura aucun rôle malheureusement drag -Tool, qui faisait partie du conseil des ombres et qui était l'un des officiers importants du clan storm river River Et celui qui aide Maiev hein, tout simplement sur les îles brisées à Warcraft 3. J'y reviendrai aussi de ce personnage plus tard, je sais. On va attaquer l'autre clan, le clan Twilight Hammer, le clan marteau du crépuscule qui est dirigé par l'un des bras droits de Gul'dan, à savoir Shogal. Shogal l'ogre, l'ogre magie à deux têtes. Qui euh, voit sa, sa, son code couleur, c'est le violet, le violet rose un petit peu. Euh, c'est un clan composé d'orques et d'ogres. La plupart des clans, on va pas se mentir, la plupart des clans orques ont intégré d'autres races. Notamment les ogres et avec la deuxième guerre, des trolls des forêts. Cet aspect là a été un peu oublié à Burning Crusade. C'est bien dommage d'ailleurs parce que s'ils avaient prévu un truc sur Zulaman, ça aurait été plutôt intéressant de mettre des Amanis dans les différents clans que vous croisez à Burning Crusade, mais bon, ça c'est un oubli. Mais du coup, le clan Twilight Hammer est l'un des clans orcs dirigés par un ogre et qui a intégré d'autres ogres magie. Euh, c'est d'ailleurs Shogal qui devient leur chef. Alors la manière d'accession au pouvoir a été pas mal changée avec le temps. Au début, c'était en Maggora, finalement on ne sait pas trop. Euh, finalement, ça a été euh, un plébiscite, tout ça, tout ça. Bon, c'est assez compliqué à ce niveau-là, donc je ne rentrerai pas dans les détails. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est qu les, le chef du clan Twilight Hammer. Et la volonté du clan Twilight Hammer, même s'il y a eu des changements dans la manière de faire du clan Twilight Hammer, pour le coup, il y a toujours eu un parallèle, quelque chose en commun, un élément en commun. C'est leur volonté de voir le monde brûler et d'être des grands malades qui veulent tout détruire. Et leur but ultime, c'est l'apocalypse, c'est la destruction de tout. Ça va être le bras armé euh, du Conseil des Ombres. Lorsque le Conseil des Ombres existe, lorsque le Conseil des Ombres est détruit par Orgrim et que Guldan forme le clan Storm ce sera l'allié principal, ce sera le clan frère, j'ai envie de dire, du clan Storm qui vont tous, tous les deux en fait, rester fidèles à Kil'jaeden et à la Légion Ardente. Avec World of Warcraft, vu qu'il n'y a plus Guldan et plus de Conseil des Ombres, tout ça, tout ça, eh bien, euh, ils vont, le Twilight Hammer va devoir se recycler. Et comme on recycle très très bien, ils vont devenir tout simplement l'ONG du mal, comme on aime bien l'évoquer, comme on aime bien l'appeler. L'ONG du mal, ils vont intégrer toutes les races, des nains, des gnomes, des elfes de la nuit, des elfes de sang, des hauts elfes, des... toutes les races de l'univers de, War... de Warcraft qui vont tout simplement devenir l'ONG du mal, le marteau du crépuscule qui obéit aux dieux très anciens, donc dans la volonté de détruire le monde, tout ça, tout ça. On revient maintenant à un autre clan qui a d'ailleurs euh, été, à participer aussi au premier siège de Stormwind, premier siège d'Hurlevent avec le clan Twilight Hammer et qui a échoué hein, lors de la première tentative c'est le clan Bleeding Hollow, l'un des clans chouchou euh, de Chris Metzen rien que ça, et euh, l'un de mes clans préférés plus j'en je, plus apprends sur les clans le clan Blackrock a toujours été mon préféré parce que c'était le classique et plus j'en apprends et bien plus ça devient mon clan chéri, euh, le clan Bleeding Hollow tout simplement, euh, sa couleur principale c'est le vert et également le orange et il y a une fusion un petit peu des deux maintenant avec couleur verte mais généralement le symbole en orange pour fusionner un petit peu ces deux codes couleurs puisque c'était l'un des rares clans qui avait deux couleurs des Warcraft 2 entre Beyond the Dark Portal et euh, Tides of Dark donc Warcraft 2 de base et l'extension et bien c'est le clan qui a changé de couleur. Donc généralement pour intégrer ça ils prennent la couleur de base, le vert en mettant du orange dessus, mais c'est les deux couleurs principales. Donc c'est un très vieux clan qui euh, tient à respecter les différentes traditions ancestrales, notamment tout ce qui est rites et superstitions liées au chamanisme. C'est également le deuxième clan le plus, pu, le plus important euh, de Draenor. Donc le premier clan c'est Blackrock, le deuxième clan c'est le clan Bleeding Golo. Donc sur papier c'est pas, euh, pas un petit clan. Et à la base, alors ça a pas mal changé avec World of Draenor et autres, mais à la base c'est pas forcément des orques, Totalement sauvage. Bien sûr on peut imaginer parce qu'ils sont liés avec les traditions, etc. Et il y a toujours eu un côté riche à Mais c'était pas forcément des orques extrêmement sauvages. Maintenant ça, ça a été intégré un petit peu au canon. Mais à la base. C'est plutôt les grands vétérans de guerre, et vous avez par exemple le prestige de ce clan est principalement lié à Kilrog. Kilrog, le chef du clan Bleeding Golo, hein, leur orbite sanglante. Euh, Kilrog Dead Eye, donc euh, Kilrog œil mort, qui est le chef du clan. Alors ce n'est pas un rite, ce n'est pas un rite euh, littéralement comme le, pour le clan Black Green où on s'arrache un, un, une dent, mais le clan Bleeding Golo est très souvent connu pour des orques qui se sont arrachés un œil volontairement, alors ce n'est pas un rite de passage tout le monde ne le fait pas, peut-être qu'un jour ça le deviendra je pense que ce serait plutôt intéressant qu'il l'intègre mais il s'arrache, généralement certains s'arrachent un oeil euh, en, en hommage bien sûr à la lignée des chefs de clan du Bleeding Hollow, donc les Dadaï et surtout et eh qu'il Killrock par exemple à sacrifier son œil pour avoir certains pouvoirs chamaniques. Ça, World of Draenor va respecter le canon de Warcraft 2, puisque dans Warcraft 2, l'idée c'est que Kilrog, des... c'est un vétéran de guerre, hein. c'est pas forcément un chaman, c'est un grand guerrier, un grand vétéran de guerre, qui d'ailleurs restera fidèle à Orgrim avec le changement de pouvoir. et Black... Pour vous montrer à quel point euh, le clan Binnigolo était important, quand Orgrim fait son coup d'état et bat en duel en Magora euh, end il a très très peur de ce que pourrait faire Kil'rog parce qu'il pourrait essayer de le défier et devenir le chef de guerre. Et finalement, eh bien Kil'rog à sa grande surprise, la grande surprise d'Orgrim qu'il restera fidèle à euh, Orgrim de Mameur et à la Horde. Et au final, eh bien Orgrim, euh, bah, Killrog, pardon, eh bien va avoir des pouvoirs chamaniques justement liés à, à cet œil en moins et il a des visions, il a parfois des visions et d'ailleurs le sort du démoniste qui est très connu et le sort de l'ogre magique de Warcraft 2 s'appelle l'œil de Kilrock alors c'est pas texto l'œil de Kilrock mais c'est un hommage au personnage puisqu'il a perdu son œil donc là dessus c'est assez connu un autre point il rejoignent donc c'est le seul clan qui participe à la première et deuxième guerre qui va rejoindre après avec l'extension Beyond the Dark Portal donc de Warcraft 2 qui va rejoindre la horde de Ner'zhul. Donc c'est un clan qui est extrêmement important sur le papier euh, et qui va être un petit peu oublié malheureusement à Warcraft 3 et à WoW. Parce qu'à Warcraft 3 on vous parle dans le manuel de Killrog, Killrog dans le manuel de Warcraft 3 on vous dit qu'il a été capturé. Contrairement à Hellscream et au Warsong, le clan de Hollow avait réussi à échapper plusieurs fois à l'alliance mais finalement il va se faire capturer. Killrog va être libéré des camps d'internement par Thrall et finalement rejoindre l'ordre de, de Thrall plus tard. Sauf que ça ça a été oublié dans Wovania et du coup eh bien, il a fallu le justifier et à Burning Crusade on va vous expliquer qu'en fait le mec est mort pendant les événements de Beyond the Dark Portal. Et c'est bien dommage parce que ça aurait été l'occasion d'en faire un grand chef de la horde. Mais bon, dommage, ils l'ont zappé. Et du coup ça, ça a été. Le fait qu'il a été libéré des camps d'attendement a été euh, décanonisé pour dire qu'il était mort pendant les événements de Beyond the Dark Portal. Euh, Killrog a un fils s'appelle Jorin, Jorin Dedai qui est un magar, donc un orc à la peau marron, et qui est tout simplement, normalement, eh bien, le chef du clan Binigolo, même si le problème c'est que Jorin n'a pas survécu à Burning Crusade, on ne sait plus ce qu'il est devenu. Passons au clan suivant, qui est tout simplement le clan Shadowmoon. Sa couleur n'est pas le violet, sa couleur c'est le noir, ça va Draenor l'a oublié. Donc c'est un clan qui est connu pour son chef notamment, le clan... Chef qui est tout simplement Ner'Zhul, mais petit point il faut le rappeler, euh, certains des membres du, du Shadow Moon il y a des, des personnages assez connus, notamment Guldan. Guldan est un Shadow Moon à la base. Nous avons également euh, theron Gorfind qui est un Shadow Moon. Et oui, puisque le truc c'est que le, le clan Shadow Moon est très connu pour ses utilisateurs de la magie, notamment c'est le clan chamanique par excellence. Souvent on pense au Frostwolf pour les chamanes, mais en fait les chamans à la base ce sont les Shadow Moon, c'est juste que. Donc là on sort des carcans, des classes, mais euh, ce sont des grands utilisateurs de la magie, notamment chamaniques, mais qui vont se... comme des utilisateurs de la magie, vont essayer de se pencher sur d'autres formes de magie et autres. Et c'est par exemple eh bien, dans ce cadre-là qu'ils vont former les premiers démonistes, avec notamment Guldan et Theron Gorfind, mais nous avons également d'autres chamans qui vont se... par exemple Ner'Zul lui-même, qui va... Petit à petit basculer vers des pouvoirs un peu plus obscurs et vers des pouvoirs de nécromancie notamment Mais qui sont très liés au chamanisme et ça World of Draenor pour le coup respecte Puisque même si la plupart des gens pensent que c'est le pouvoir du vide tout ça tout ça Et eh bien c'est lié au chamanisme, c'est bien texto dit par Chris Medzen et les devs Donc là dessus c'est vraiment le chamanisme à l'état pur et c'est les plus grands chamans. Euh, c'est vraiment un clan de chamans pour être connu Après il n'y a pas que des chamans, il y a aussi des guerriers bien sûr, des combattants et ces combattants-là sont assez connus d'ailleurs pour être euh, plutôt, des, des, plutôt des bons guerriers et qui sont capables d'attaquer très vite des positions. Donc, comme je l'ai dit, Ner'Zhul était le chef et Guldan son apprenti. Euh, et beaucoup de Shadow vont du coup former le futur Conseil des Ombres, mais également les Stormrivers. Et vous avez encore actuellement des Shadow Moon dans Horde. si vous allez à Burning Crusade, vous avez le village Shadow Moon qui est lié à la Horde. Donc, sur le papier, eh bien, il y a encore des Shadow Moon dans la Horde de Thrall, mais vous en avez également, bien sûr, qui rejoignent le Fléau Et oui, puisque la plupart des, des conseillers et la plupart de ceux qui sont restés fidèles à Ner'Zhul, même pendant sa défaite, après la fin de la deuxième guerre, et eh bien, Ner'Zhul va devenir le premier roi Lich et ces conseillers, ces serviteurs vont devenir les premières liches. Et oui, la plupart des liches que vous croisez à Warcraft 3 et dans WoW, ben en fait, sont des Shadow Moon à, à la base, sont des les premiers chevaliers de la mort d'ailleurs, et euh, bah, des euh, warlocks orcs tout simplement qui vont à leur mort rejoindre, continuer à servir Ner'zhul dans la non-mort en devenant des liches. Et vous avez également des Shadow Moon dans l'armée la, d'Illidan, donc dans les Illidari qui rejoignent la Gangre Horde, tout simplement. Donc vous avez également des Shadow Moon, ce qui est drôle c'est qu'ils forment et la Horde, et le Fléau, et, et les Illidari. C'est assez euh, contradictoire mais c'est tout à fait logique sur le papier. Ça a l'air con comme ça mais le fait qu'ils bah, aient été rap récupérés par différentes factions c'est tout à fait logique. Nous avons ensuite le clan probablement le plus connu après le clan Blackrock par les joueurs, c'est le clan WarSong. Et d'ailleurs, malgré ce qu'on pourrait croire, hein, le clan WarSong comme il est très connu, on pourrait dire que c'est un gros clan comme le Blackrock et le Blingolo, eh bien pas du tout. Le clan WarSong est tout petit, en fait, enfin tout petit. Pas non plus le plus petit, mais c'est un clan assez petit. Un clan qui, je dirais pas mine. Normalement, à la base, le clan Warsong est considéré comme un clan mineur. Ce sont des orques qui ont été laissés, abandonnés mis de côté euh, sur Draenor lors de la première et deuxième guerre. Ils n'ont pas participé euh, sous la horde de, de Black Hand ou la Horde d'Orgrim, puisqu'ils ont été laissés sur Draenor. Pour le coup, même si le clan Warsong n'a pas forcément des milliers et des. Enfin, des millions de membres, et eh bien le clan Warsong est très connu pour être un clan d'élite. Des grands, grands, grands guerriers qui, euh, comme leur nom l'indique, les Warsong, donc les chants de guerre, euh, sont très connus pour que très fort et euh, on va dire un petit peu sonner de terreur et le, avec leur, leur bruit et leur, leur, leur, leurs aspects euh, différents, chants de guerre et justement les chants de guerre, les cris de guerre surtout, hein, surtout des cris de guerre euh, qui euh, a fait leur renommée. Donc peu nombreux, mais l'élite. Et c'est surtout leur capacité à justement mener des attaques rapides, des attaques éclairs, marauder, euh, à ravager loin des, des lignes principales, euh, tout simplement les, les, les ravitaillements ennemis. Et c'est d'ailleurs une des capacités qui va être très utile à Ner'zhul pendant la, la période de Beyond the Dark Portal, donc la fin de la Deuxième Guerre, et c'est également ce qui va permettre au clan Warsong de ne jamais être capturé euh, entre Warcraft 2 et Warcraft 3, puisqu'ils vont réussir à... Déjouer les patrouilles de l'Alliance et ils resteront cachés aux yeux de l'Alliance en restant nomades, en bougeant tout le temps. Et ça, ça va être une des grandes forces. Le clan Warsong est dirigé par une famille très connue, c'est la famille Hellscream. Les Hellscream, donc notamment Grom Hellscream à la base, Gromash Hellscream. Et ensuite le fils Garrosh Hellscream qui reprendra. Dans... Garrosh a été tué, enfin quitté la horde à mr Pandaria et ensuite... Euh a été tué à World of Draenor et eh bien on ne sait pas qui est le chef du clan Warsong et le clan Warsong fait partie de la horde de Thrall hein, fait toujours partie de la horde jouable hein. quand je dis horde de Thrall c'est horde jouable évidemment et il y a des soupçons puisque on évoque le fait que ce serait Gargok l'un des représentants Warsong euh, dans la horde qui pourrait être le chef mais rien ne l'indique donc à l'heure actuelle le clan Warsong on ne sait pas qui est son chef ce qui est assez triste on ne va pas se mentir Ensuite, nous avons donc un autre clan, le clan Losexion. Ah oui, j'en ai pas parlé, excusez-moi. La couleur, la couleur du clan Warsong, on a à fois le violet et le rouge. Alors, pourquoi il y a deux couleurs chez le clan Warsong Tout d'abord parce que, en fait, le, la couleur rouge, c'est le clan Blackrock. Sauf que dans Beyond the Dark Portal, à l'époque c'était Warcraft 2, 96, eh bien, on n'a pas des milliards de couleurs pour les, les clans. Et le clan Orc principal rouge, bah, c'était Blackrock. Sauf que comme euh, ça dégageait... Comme les Blackrock sont en camp d'internement Et eh bien la couleur rouge est libérée Ce qui fait que les Warsong vont être au rouge à la base à l'origine Sauf que à Warcraft 3 comme il y a le clan Warsong Et la horde de tral logique Et la horde de tral logique bah, la couleur Blackrock donc rouge Et eh bien qu'est-ce qui se passe Le clan Warsong va changer de couleur Et va passer en violet Le violet qui leur est plutôt bien hein, C'est un rouge un peu différent Et ce qui fait que le clan Warsong Vous le retrouvez aussi à Warcraft Soit en violet soit en rouge foncé parce qu'il faut quand même rappeler que c'est rouge et que c'est la horde, mais du coup c'est pas tout à fait la même couleur, donc généralement on met soit du violet, soit du rouge foncé. Vous préférez votre version, moi personnellement je préfère la version violette. On a ensuite du coup le jaune, le clan jaune c'est le clan Lost in Skull, ou les, cr les crânes ricanants. Tout comme le clan Warsong, ce sont des clans, parce que là on va venir, on a fait les premiers clans, jusqu'à Shadow Moon c'était les clans classiques on va dire de la horde qui ont participé à la première et deuxième guerre. Là, on attaque les clans qui ont été laissés de côté, mis de côté par Blackhand et Orgrim sur, sur Draenor. Pour différentes raisons, hein, comme je l'ai dit, certains clans sont complètement tarés, d'autres sont juste mis de côté parce qu'ils ne sont pas forcément fidèles, ou ce sont des grands tarés aussi. Et en parlant de grands maniaques, de grands individualistes et de grands tarés, nous avons les Lost in Skulls. Les Lost in Skulls ont une très très mauvaise réputation euh, au milieu des clans orcs puisqu'ils sont considérés comme des traîtres, des trompeurs, qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas dignes de confiance. En buvant le sang de Manoroth, ça n'a fait que <rire> ça n'a fait que, que, que, que <rire> aggraver la situation et le caractère des Lost Skulls et du coup eh c'est pour ça que Black End va exiler différents clans, le clan Warsong en faisait partie, le clan Shadow Moon lui a juste choisi de rester en retrait et pour le coup le clan Lost Skull lui bah, c'est un clan de trade donc ils sont jugés peu fiables et en plus c'est des tarés hein. et pourquoi ils s'appellent le Losting Skull c'est qu'ils récupèrent tout simplement les crânes de leurs adversaires et ils s'en font des masques ce qui donne l'impression qu'ils ricanent, qu'ils rigolent parce que c'est des grands tarés encore une fois, avec des masques. Euh, ces clans seront alliés par la horde de Ner'zhul à Beyond the Dark Portal, donc la, la fin de la deuxième guerre. Euh, et Ner'zhul devra plusieurs fois d'ailleurs mater les rébellions de ce clan qui essaiera eh bien, de le faire à l'envers plusieurs fois. Euh, donc ils sont d'ailleurs une particularité, c'est un, un clan orc dirigé par un ogre, tout comme le Twilight Hammer à Le clan Lost est dirigé par un ogre qui est tout simplement Mogor, voilà. et qu'on reverra à Burning Crusade. On va pouvoir attaquer l'autre clan assez connu et qui fait partie des clans orcs qui ont été laissés de côté également. C'est le clan euh, à couleur blanche, le clan Shatredens. Ends. Le clan Shattered c'est tout simplement la main brisée qui est dirigée et connue pour être dirigée par Kargat Bladefist, donc Kargat Lame Point. C'est un clan d'orques particulièrement sauvage qui pratique l'automutilation. Donc eux aussi, hein, c'est vrai que dans cette liste-là, souvent, il y a des grands tarés. C'est aussi ce qu'on qu aime avec les orques. Mais du coup, les Shatraden sont connus pour être un petit peu des, des, des mecs qui aiment se scarifier, des scarifications, qui se foutent des scarifications. Et qui ont surtout, dans les grandes pratiques d'automutilation, ils ont un rite, eux, de passage pour devenir un membre officiel du clan. Ils doivent se couper une main. Ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Donc c'est... Ils doivent se couper une main euh, et généralement ils remplacent cette main manquante par une lame, une hache ou quoi que ce soit pour pouvoir être utile pendant les guerres. Euh, ce qui est intéressant c'est que World of Draenor ne va pas du tout remettre en cause cela mais va rajouter un petit peu de l'or euh, à l'histoire des Chatrennen mais ça ne rentrera jamais en contradiction avec le passé. C'est l'idée qu'ils vont rajouter le fait que c'est un clan de Paria, de gladiateurs qui se sont libérés en battant les mecs qui les ont réduits en esclavage, à savoir les ogres. Et le truc c'est que du coup le clan si Ends, on... et ça a été canonisé, hein, c'est pour ça que je vous en parle, hein. c'est World of Honor qui a rajouté ces éléments là, mais qui sont officiellement dans le canon du clan. C'est l'idée que, en fait, à la base ce n'est pas un clan orc. Ce sont des orcs de différents clans, Blackrock, Bleeding Hollow, d'autres clans, qui se sont libérés qui étaient esclaves et qui sont libérés. Hein. Là, Kargat devient une espèce de Spartacus, et ils se rejou... enfin ils se rassemblent pour former un nouveau clan, le clan de Baria, euh, qui se sont libérés de l'esclavagisme, les Shattered End, et c'est pour ça qu'ils se ils se... Ils se, coupent la main, pour être fidèles au clan. Et d'ailleurs, ils sont particulièrement fidèles, les Chatredend, End, on va pas se mentir, Kargat Bladefist restera notamment euh, l'un des principaux... Euh, artisans de la montée en puissance de Ner'zhul et de sa horde, en lui restant fidèle et surtout en matant les différentes rébellions, notamment les rébellions du clan Skull. Après la défaite de la horde de Ner'zhul, il devient du coup le chef de la gang horde d'Illidan et d'Illidari. Donc c'est... Dommage, hein, si la faction Illidari était sortie sur Wo, eh bien, on aurait pu jouer des Gangorhcs, euh, gang et le chef des Gangorhcs aurait été Cargat Bladefist. Mais dommage, on l'a tué comme un, comme un malpropre à Burning Crusade. Mais ils sont également membres de la Horde de Thrall puisque certains ont été capturés dans les camps d'internement. Et du coup, eh bien, ils sont un peu le SI7 de l'ordre, mais qui n'a jamais été autant développé que le SI7, puisque à Vanilla, quand vous jouiez des voleurs, les maîtres, de, les maîtres des voleurs orcs étaient des renens. Et d'ailleurs, on connaît le chef actuel du clan Chatredent qui n'a jamais été utilisé euh, après Vanilla et autres, c'est Gordoul qui était le fidèle bras droit de Kargat. C'est bien dommage de ne pas l'avoir gardé euh, Gordoul sous, la, sous le coude, <rire> sous la main, pour pouvoir justement eh bien, nous montrer un petit peu le clan Chatredent actuellement. Ensuite, nous avons un autre clan, de hein, toute façon j'attaque les, les clans hein, qui, sont, euh, qui ont été laissés de côté sur Draenor et qui, sont, qui ont tout simplement composé la horde de Ner'zhul. Nous avons le clan Thunderlord, violet, hein, ça coule, leur couleur c'est les violets. C'est un clan qui est très connu pour être des chasseurs et des dompteurs de bêtes. Et c'est également un clan qui est connu pour ses chevaucheurs de loups. Comme on en parlait, les clans Blackrock, chevaucheurs de loups noirs. Nous avons les Warzong qui sont également connus pour la maraude, le ra de ravager, etc. Qui sont également des grands chevaucheurs de loups. Le dernier clan, je vous, en a, je vous avais dit qu'il y en avait d'autres, et eh bien le dernier clan à être connu pour ses chevaucheurs de loups, c'est le clan Thunderlord. Qui est très très connu pour ses tactiques aussi de guérilla et de maraude, un petit peu à l'image des Warsongs. Et d'ailleurs, bah, ils partagent un autre trait en commun, c'est la couleur violette. Puisque bah, deux clans qui ont la couleur violette, c'est les Warsong et les Thunderlords. Ce qui est intéressant avec le clan Thunderlords, je ferai peut-être un jour une vidéo spéciale, spécifique à... Pas, pas tous les clans peut-être, mais quelques-uns. Euh, pour le coup, le clan Thunderlords, probablement, je ferai cette vidéo... Un jour, je ferai probablement la vidéo. Puisqu'il y a des choses intéressantes et notamment le chef du clan Thunderlord c'est pas n'importe qui c'est Fenris et Fenris qui est tout simplement le frère de Durotan et c'était dit avant World of Draenor ça et il avait déjà son surnom c'était le frère loup ou le frère du loup je crois un truc comme ça pour, pour Fenris et c'est l'un des encore une fois l'un des principaux artisans aux côtés de Grom et Kargat dans l'exécution des plans de Ner'zhul de la horde de Ner'zhul. Il va être totalement oublié à Burning Crusade, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, nous sommes en 2021, début 2021, et je ne peux même pas vous dire si Fenris est vivant ou mort, on ne le sait pas. À Burning Crusade, on voit le village des Thunderlords, et on nous apprend que Fenris a disparu, mais on ne sait pas ce qui lui est advenu. Donc, ça peut être une porte de sortie pour pouvoir permettre de faire revenir Fenris un jour, et Fenris qui est le tonton de Thrall, qui est le chef du clan Thunderlords. Le clan Thunderlords fait officiellement partie de la horde de Thrall. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Et il pourrait y avoir d'autres choses. Il pourrait y avoir d'autres choses. Sachant que le clan Thunderlords a été également un clan connu euh, pour sa relation avec Orgrim Doomhammer. Mais j'y reviendrai peut-être un jour dans une autre vidéo. Nous avons ensuite le clan Bunchewers. Qui est le dernier des 14 clans que j'évoque. Donc aussi un clan laissé de côté. Pourquoi Parce que eux aussi ce sont des grands tarés. La plupart des gens se disent que le clan Blingolo et le clan Dork Sauvage au final, le clan d'orques le plus sauvage, vous avez les Lost Skulls, mais surtout les Bunshuwers. Les Bunshuwers sont considérés comme vraiment les orques les plus sauvages de tous, qui sont des grands tarés, encore une fois, <rire> des grands psychopathes, qui sont cannibales, qui sornent des ossements de leurs adversaires, de leurs ennemis, et parfois même de leurs propres membres de, de clan. Ils se bouffent entre eux, ils bouffent les os des vaincus. Euh, donc on peut comprendre pourquoi ils ont été laissés de côté, parce que bah, c'est pareil, hein, ils sont souvent hostiles à l'égard des autres clans. Le premier chef du clan euh, Bonchuers à avoir euh, été nommé a été Urkan Skullsplitter, le chef qui fut tué euh, en 1v1 par grommel Scrim, puisqu'il avait choisi de défier Ner'zhul et du coup grommel Scrim l'a tué. C'était également celui qui avait récupéré le crâne de Guldan et finalement eh bien, euh, notre cher Gromel Scrim va récupérer le crâne et le donner à Ner'zhul. Vidéo sur Warcraft 2 Beyond the Art Portal. Ce chef-là, donc Urkan, sera remplacé par Tagar, Tagar Spinebreaker, donc Tagar Brisechine, qui devient le nouveau chef du clan Bunchewer. Celui-là restera fidèle à Ner'zhul pour le coup, et nous le reverrons à Burning Crusade dans la gangrode d'Illidan, donc qui appartient aux Illidari. Et la honte suprême, c'est tout simplement le fait qu'il n'y ait même pas de quête liée à Tagar Spinebreaker. Vous voyez les Bunchewers, vous voyez les Mâches-les-Eaux dans la citadelle de la péninsule des Flammes Infernales et autres, et en fait, eh bien... Au milieu des quêtes que vous allez faire dans la péninsule des flammes infernales, parfois vous croiserez un élite que vous allez buter comme un mal propre et s'appelle Tagar Spinebreaker. Il est même pas dans un donjon ou un raid ou quoi que ce soit, c'est un mob totalement random. D'où vient le problème C'est que pour résumer, les scénaristes ont tué l'essentiel des chefs de guerre, enfin des chefs, pardon, de guerre, des chefs de clans orcs, ce qui fait entre Vanilla et Burning Crusade avec un un petit finish à cataclysme. Mais du coup en, avec Vanilla et Burning Crusade, la plupart des clans orques ont soit été détruits, soit ont disparu, soit ont vu euh, une absence totale de développement. Et ça c'est un gros gros gros problème parce que ça va, ça va créer en fait tout simplement ce désir et cette volonté de Blizzard de, le de les remettre en avant avec Warlord of Draenor. Et le problème c'est que Warlord of Draenor, bah, on pourrait dire dire bah, c'est cool, ils vont enfin remettre les clans sur le domaine, sur le devant de la scène et les travailler en profondeur. Et bien non parce qu'on va dans une timeline alternative donc c'est même pas nos clans à nous. Et ces clans-là, bah, qu'est-ce qu'on va en faire bah, Juste des ennemis, on va tous les poutrer les uns après les autres. Donc, l'erreur qu'on avait fait à Burning Crusade, on l'a reproduit à Lord of Draenor avec d'autres clans. Et ça, c'est quand même formidable. Donc, pour résumer, le clan Blackrock aujourd'hui, bah, il a même presque un statut semi-bâtard où en fait, bah, c'est la horde classique, mais on ne la nomme pas Blackrock. Donc, bah, en fait. Les orques ont disparu et du coup bah c'est les Black Blacktooth Green qui sont devenus les nouveaux Black Rock alors que bah non c'est le clan Black Blacktooth Green. Les Frostwolf, bah depuis Vanilla à Cataclysme, Yadrectar dans son fauteuil roulant qui dit Ah Sylvanas ce café c'est pas cool. Et c'est tout. <rire> c'est tout dans le livre prélude au, au Cataclysme on le verra mais c'est tout, il sert à rien. Euh, le clan Warsong, bah. Ok, il a pas mal participé à l'essor de, de Grommel Scream et à Wo, bah Garrosh, mais ensuite, bah, pareil, on sait plus ce qu'il a fait. Le clan Bonshover, c'est probablement LE clan de la honte, principalement avec la mort de Tagar euh, ABC. Le clan Twilight Hammer, bon bah il appartient même plus aux orques hein, un clan euh, c'est devenu l'ONG du mal. Le clan Shattered Ends, vous les retrouvez un petit peu à Légion dans le domaine de classe des voleurs, mais il servent à rien, hein, on travaille même pas le, le côté SI-7 de la horde, tout ça, tout ça. C'est même pas intéressant, ça intéresse pas. Euh, le clan Bleeding Hollow, bah, c'est pareil, hein, à part Burning Crusade avec euh, les Illidari. Il y a Jorin Dadaï, jamais développé d'après Burning Crusade. Le clan Dragon Mo, pour le coup, celui-là, bah, il a été euh, utilisé à cataclysme et autres, mais euh, c'est pareil. Par exemple, le clan Dragon Mo, on connaît son chef, ils auraient pu, aller à, à, à BFA, ouais, quand on a euh, Guerre Horde versus euh, Alliance, on a justement bah, les Chevaucheurs, etc. Ça aurait été intéressant de les opposer avec les Nains les nains Wildhammer, comme à l'époque de Warcraft 2, c'est pour faire du fan service Warcraft 2, ils auraient pu mettre les Oroch, bien sûr, mais tu mets Oroch plus Dragon Ball, ça n'a pas été fait. Les Thunderlords, bon, bah, comme je vous l'ai dit, ils ont disparu du radar, on ne sait même pas où ils sont. Les Stormrivers, bon eux, par coup, pour le coup, c'est normal qu'il n'y en ait plus. Le clan Lothin skull massacré à Burning Crusade, qui sont dans la Gangroord, et mogor qui lui va carrément faire ses sessions on va lui casser la gueule. Le Shadow Moon, bon, bah, voilà, hein, Ner'Zhul, hein, c'est un petit peu l'image du traitement de Ner'Zhul. Et enfin, le clan Burning Blade, bah lui, c'est pareil, hein, totalement mis de côté à World of Warcraft. Donc, c'est là où vous voyez que le traitement... Euh, Blizzard dit parfois que, oui, euh, c'est dur de développer plein de trucs, et vous voyez qu'ils ont carrément créé une extension World of Draenor pour aller sur tous les clans orcs, et finalement, eh bien, rien en faire. Donc ça, c'est vraiment vraiment très triste et c'est un gros gros problème et ce qui fait que par exemple vous avez des oublis énormes de personnages orques à l'heure actuelle si je vous dis quel est le chef des orques, vous savez même pas quand, quand Tral a quitté la horde etc il y avait Garrosh quand Garrosh s'est barré il est parti avec d'autres orques et du coup c'est presque par défaut que Blizzard a développé Sorfang parce que bah, c'était le seul orc connu des joueurs parce qu'ils ont tellement tué tous leur chef Qu'ils bah, ne peuvent plus rien faire avec ça. Et du coup, aujourd'hui, bah, maintenant que Sorfang est mort, qui est le chef des orques Je vous pose la question, qui est le chef des orques Alors, beaucoup d'éléments nous font dire que c'est les trigues, mais on n'est même pas sûr, on ne sait pas, c'est pas, pas statué. Est-ce que c'est normal que la race la plus importante avec les humains de l'univers de Warcraft, on sache même pas qui est le chef C'est pas normal en fait, c'est juste pas normal, sachant que c'est quand même une mine d'or. 14 clans, il y a tellement de choses à faire, chacun a ses rites, chacun a, ses, a sa manière de faire, leurs couleurs, leurs leur rituels, etc. C'est quand même vraiment intéressant et ça n'a pas été développé. Et vous avez carrément certains personnages chefs de clan qui sont quand même assez importants. Jorin Dadaï, le fils de Killrog, on sait pas où il est. Nasgrel, le bras droit de Thrall, qui pourrait être aujourd'hui le chef du clan Frostwolf et tout, bah, on sait pas. Euh, Drektar, il est dans son fauteuil roulant, il fait rien. Et nous avons également Draktool. Qui aurait pu être le nouveau chef, euh, qui aurait pu reformer une sorte de Storm River positif, qui pourrait être, je veux dire, les démonistes. Si vous jouez démoniste, quelle est votre idole Vous allez me dire, bah Guldan, bah ouais, mais Guldan il a jamais été une, une figure alliée, donc qui est votre chef enfin, qui il a... La plupart des démonistes en fait sont des, des hostiles, sont opposés. Donc Draktul, il y avait une occasion incroyable à Légion d'en faire le chef du, fief, du domaine de fief des, des démonistes. Non, on en fait une blague avec un chapeau pointu façon sorcière et c'est tout. C'est une catastrophe, c'est terrible. Fenris l'oublier? Samuro, bah lui, euh, Samuro et les maîtres lames bah peut-être qu'un jour, hein, mais pareil, et Trig, bah zéro développement donc on sait pas ce qui se passe, on sait pas ce qu'il fait. Il pourrait être le chef du clan Blackrock, mais on sait pas. Donc c'est un problème, mais je voulais pas finir sur une note négative, je voulais finir sur une note positive parce que sinon on allait toujours me traiter des gris. Donc travailler les orques, c'est pas dur. Travailler les orques, il y a déjà tout le matériel. On pourrait dire que c'est dur parce qu'il y a tellement de choses à faire, oui, mais. Tout le matos c'est là. Parfois, la difficulté, c'est de création, c'est de créer des choses et tout. Tout le matériau, tout ce qu'il y a est là, est disponible et sous la main. Le problème, c'est que Blizzard veut pas l'utiliser, en fait. Parce qu'ils sont, ils sont conscients qu'il y a eu des problèmes à Burning Crusade, bien sûr. Mais... Il suffirait par exemple d'une extension sur les îles du Sud ou autre, pour ramener par exemple la classe Maître Lame, et du coup revenir un petit peu sur Samuro et le clan euh, Burning Blade, en faire une réputation à monter pour les rejoindre dans un petit peu à l'image des Andalari à BFA, on pourrait les ramener comme ça, profiter de ce passage là pour peut-être ramener d'anciennes figures comme Nazgrel et par exemple pour justifier le retour de Nazgrel bon, on dirait que Dractar est mort de vieillesse, et que du coup à la cérémonie de la mort de Dractar, Tral arrive, et que bah, Nazgrel est relevé de ses fonctions euh, en Outre-Terre, et reviennent du coup avec certains des chefs, des grands chefs de clan pour honorer la mémoire de Drektar. On verrait du coup Nasgrel revenir et devenir le chef du clan Frostwolf. On aurait à ce moment-là par exemple Fenris, ça pourrait même être une quête d'aller chercher Fenris. Avec par exemple imaginons qu'il était exilé sur le continent des ogres ou quoi que ce soit, ça pourrait permettre d'avoir du contenu supplémentaire. On pourrait retrouver Jorin qui reformerait le clan Bliningolo au sein de la horde de Thrall. Et ce qui serait intéressant avec un retour de Nazgrel, c'est qu'on sait que Nazgrel il aime pas trop les humains. Et on pourrait du coup avoir une espèce de double figure un petit peu à l'image de Garrosh et Thrall, sauf que Nazgrel serait moins con que Garrosh et resterait fidèle à Thrall, mais tout en ayant ce côté division au sein de la horde mais sans aller dans une guerre civile parce que sinon ça ferait un peu beaucoup mais dans le côté bah, tra lui serait plus con plus consciencieux plus plus propre à la plus sujet à diplomatie alors que Nazgrel serait peut-être un peu plus bourrin sans pour autant tomber dans le euh, je veux la vraie horde machin etc du coup ça pourrait être assez intéressant j'espère euh, que blizzard le fera parce que c'est pas spécialement difficile de les ramener il y a moyen de, de l'expliquer et je trouve ça vraiment dommage parce que ces clans orques ont bercé mon enfance et même aujourd'hui, beaucoup de, beaucoup de joueurs aiment les orques et généralement s'intéressent à l'histoire des orques. Et c'est quand même dommage de voir l'évolution des clans. Cette partie 2 de généalogie aurait été très longue, en même temps 14 clans à dé décrire et encore j'ai pas été trop dans le détail. Euh, J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, liker tout ça, tout ça. J'espère avoir été quand même assez positif malgré tout l'aspect négatif puisqu'encore une fois, bah, World of Warcraft n'a pas, euh, pas traité, soit n'a pas traité, soit n'a pas choisi de le faire, ou en tout cas a fait ça par-dessus l'épaule, notamment à Burning Crusade juste en fin de service façon Safari, et du coup bah c'est vrai que les clans orques sont dans un état déplorable à l'heure actuelle, mais ça peut changer, ça peut changer, il suffit d'un petit coup de collier d'intérêt pour le développement de ces, de, ces, de ces clans là, qui sont... Les présents hein, dans la Horde de Thrall, c'est juste qu'on les voit pas et qu'ils ne sont pas développés. Et c'est bien dommage. Voilà, plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à suivre les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus dans le Nexus. Et oubliez pas de jeter un oeil à la description. Beaucoup de choses. Plein de bisous. Le petit like, le, le petit like de la vidéo. N'oubliez pas de partager autour de vous. Activez la petite cloche. Vous abonnez si c'est pas déjà le cas. Vous pouvez également suivre les réseaux sociaux d'Eva et moi, Twitter, Twitch et Facebook. Tout ça est dans la description, bien entendu. Bisous